La langue des hommes et des anges Si je n'ai pas l'amour Je suis un erreur qui résonne mais c'est qui retentit Merci. I'm oh. l'amour, je suis un des qui résolvent Une scène bâle qui retentit les choix L'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante plus point, l'amour ne soupçonne pas le mal. Excuse tout, elle croit en tout, espère en tout, supporte tout. L'amour de choix l'amour est patiente, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour se vante points l'amour ne soupçonne pas le mal, excuse tout, elle croit en tout, espère en tout, supporte tout, l'amour de Yeshua, l'amour est patiente, l'amour est plein de bonté, l'amour est point envieuse, l'amour ne se vante point, l'amour ne soupçonne pas le mal, excuse tout, elle croit en tout, espère en tout, supporte tout, l'amour de Yeshua, l'amour est patiente, l'amour. Ne soupçonne pas le mal excuse tout elle croit en tout espère en tout supporte tout l'amour est au choix Des si je n'ai pas l'amour, je suis un éreint qui résonne, une cymbale qui retentit au oh Yeshua. Comme une moi ton amour Oh Yeshua. Yeshua